Bienvenue sur ma chaîne, dans cette vidéo nous verrons la vie de l'un des plus célèbres narcotrafiquants de l'histoire, Pablo Escobar. Escobar est né en 1949 en Colombie, dans une famille pauvre mais ambitieuse. Dès son plus jeune âge, Escobar s'est spécialisé dans la contrebande de cigarettes et d'alcool, mais il a rapidement vu le potentiel de la cocaïne comme source de profit illimité. Il a commencé à acheter de la cocaïne en quantité massive de producteurs en Bolivie et au Pérou, avant de la revendre à des distributeurs aux États-Unis et en Europe. Escobar a établi un réseau de contrebande complexe et efficace, utilisant des avions, des navires et des tunnels pour transporter la drogue à travers les frontières. Il a également utilisé la corruption pour acheter la loyauté de fonctionnaires gouvernementaux et de membres de la police. Au fil des années, Escobar a grimpé les échelons de la criminalité jusqu'à devenir le chef de l'un des plus puissants cartels de la drogue au monde, le cartel de Medellin. Il a rapidement accumulé une fortune colossale grâce à la vente de cocaïne en Amérique du Nord et en Europe. Escobar était connu pour sa brutalité et sa cruauté envers ses ennemis. Sa richesse a attiré l'attention de la justice et de ses rivaux dans le milieu de la drogue. Des campagnes de guérillas ont été menées contre son cartel, et il a été accusé de nombreux meurtres et actes de terrorisme. Malgré toutes ces accusations, Escobar a réussi à échapper à la justice pendant de nombreuses années grâce à ses relations politiques et à sa fortune colossale. En 1991, il a été emmené dans une prison spécialement construite pour lui connu sous le nom de la cathédrale, où il a vécu dans l'opulence. Escobar a finalement été tué en 1993 lors de son arrestation. Sa vie a inspiré de nombreux livres, films et séries télévisées, mais restera à jamais associée à la violence et à la corruption. La vie de Pablo Escobar reste un sujet fascinant pour les historiens et les cinéastes du monde entier. Sa légende perdure encore aujourd'hui, témoin de l'ambition, de la cruauté et de la corruption qui ont caractérisé sa vie. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous nous soutiendrez.